Très bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire une bûche et celle-ci elle va être hyper gourmande. Donc, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus et on passe à la recette et on se retrouve à la fin. Voilà les ingrédients qu'il vous faut pour l'insert qui est le crémeux au pain d'épices. On va commencer par hydrater les feuilles de gélatine. Versez les jaunes sur le sucre et mélangez bien jusqu'à blanchissement. Rappelez les biscuits au pain d'épices dans la crème. Mélangez bien et faites bouillir. Ensuite, vous versez une partie de la crème sur les œufs blanchis. Vous allez détendre la préparation. Et ensuite, hors du feu, vous versez l'ensemble dans la casserole. Et on va cuire à la nappe jusqu'à 83 degrés. Essaurez la gélatine, puis ajoutez-la. Laissez refroidir légèrement le crémeux, puis vous allez pouvoir le mettre dans le moule à insert, dont je vous mets le lien, en Barre de description, et vous allez pouvoir le laisser au congélateur minimum 5 heures, voire toute la nuit. Voilà les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire la mousse au géant du jat. On va commencer par monter la crème, donc il ne faut pas beaucoup la monter, parce que plus elle sera ferme, plus votre mousse sera ferme, donc il faut la garder baveuse. On va faire fondre le géant du ja au bain-marie, donc quand votre eau est bien bouillante, vous éteignez le feu et vous mettez le bol par-dessus. Dans le petit « i », je vous mets comment faire un géant du ja maison. On ajoute une partie de la crème dans le chocolat fondu et on fouette vigoureusement. Et on ajoute encore de la crème et cette fois-ci en deux ou trois fois à la marise délicatement du centre vers l'extérieur. Je vous mets le lien du moule que j'ai utilisé en barre d'infos et vous pouvez commencer à couler un peu de mousse, la répartir avec la marise. Puis vous allez pouvoir démouler votre insert. Vous pouvez le tailler à la bonne taille, appuyer pour que la mousse remonte sur les côtés, rajouter de la mousse et vous pouvez mettre un coup de spatule pour que ce soit bien lisse. Et voilà les ingrédients qu'il vous faut pour le croustillant praliné. Vous pouvez broyer les cornflakes avec vos doigts et pourquoi pas avec un pilon. Voilà ce que vous devez obtenir. Je vous mets le lien de comment faire du praliné maison dans le petit i. Le chocolat versé sur les cornflakes, vous allez pouvoir mélanger le tout avec la marise. Répartissez le croustillant sur la bûche. Et ensuite, ça part au congélateur toute la nuit. Et pour un glaçage miroir au chocolat, il vous faut. Versez la crème dans l'eau. Puis le sucre. Portez le tout à ébullition. Ajoutez la gélatine et le cacao amer et vous pouvez bien mélanger avec votre fouet. Mettez un coup de mixeur plongeant dans le glaçage miroir. Passer au tamis le glaçage miroir pour enlever un maximum de bulles d'air. Ensuite, on va laisser refroidir le glaçage et l'utiliser quand il sera à une température de 30 degrés. Après une nuit au congélateur, on va pouvoir démouler notre bûche et glacer avec le glaçage miroir. Pour la décoration, j'ai utilisé tout simplement de la poudre d'or et j'en ai mis un peu partout sur le dessus pour qu'on ait encore plus de brillance avec le glaçage. Le glaçage miroir est vraiment top, on arrive à se voir dedans. Et avec le doré, ça fait vraiment Noël. Et voilà, la recette de cette bûche est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et surtout à vous la partager. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez plein de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. et Je vous souhaite un excellent réveillon. Salut